Alors c'est très facile, il suffit d'avoir une ceinture euh, assez longue quand même, hein, de, euh, de judo donc, ou de karaté, donc euh, on fait un nœud, et c'est tout. Ah. Voilà. Et le, le sando, on le mettra au niveau du nœud. Qu'est-ce que c'est que le sando Le sando, c'est le ressort. Voilà le sando, donc c'est élastique mmh. et c'est un tendeur. Accroché après la porte. C'est ça Oui. Accroché après la porte. Comment tu l'as accroché Voilà, comme ici ça. comme ça, ça suffit. Deux, on attache au niveau du nœud. On attache au niveau du nœud. Simplement comme ça C'est tout. Et c'est prêt, maintenant il suffit ah de bon se positionner. Voilà. voilà. Tu le poses par terre et tu le récupères quand. Euh, Alors, ça, je ne me, me rappelle plus qu'est-ce qu'on fait de ça. Euh, tu le laisses sous ta tête, c'est pour, euh, pour, pour aller tête. sous ta tête. Mmh. Laisse-le. -la. Alors, quand c'est comme ça. Bah, tu, voilà. C'est pas grave, tu peux le lâcher. On s'allonge. Dans la vraie vie. Et, et le, euh... le coussin, c'est éventuellement pour les pieds, pourquoi pas. Mais passons à la tête là. Le coussin, c'est pas très grave pour l'instant. On se rallonge. Et on le met sous la tête. Là on est un peu trop près. On va se.. Voilà, comme ça. Et on met ça sous la tête. Pas le menton, hein. Sous la tête. Sous la nuque. Ah oui. Du côté des oreilles. Voilà. Et on s'étire un petit peu, on redescend un petit peu. Encore, encore. Encore un peu. Voilà, et on rajuste le... le ce qui est dessous. Le, voilà, et on, on rajuste aussi la serviette. On la met bien au milieu. Voilà. Est-ce que ça tire Ah oui. Oui, suffisamment Oui, tu vois que je vais un peu. Oui, quitte à rajuster la serviette un peu. Non, mais on peut euh, descendre sans lever la tête. Il faut essayer de descendre sans lever la tête. Refais-le un coup. Descends sans lever la tête. Je vraiment... Non, non, non. non. On redescend encore. Tu peux tirer encore beaucoup plus. Hein. Vas-y encore. Encore. Encore. Voilà. Maintenant, on rajuste, On reprend la serviette et on la met un peu plus au milieu. La serviette qui est sous la tête. La, la serviette. On la remet. Voilà. Comme ça, on est bien. Et là, on va rester une vingtaine de minutes. Ou peut-être pour commencer cinq minutes. Et petit à petit, on augmente jusqu'à 20 minutes. Menton bien dans le cou. On essaie de bien des... rentrer le menton dans le cou. Non, non le, le, les sangles. Oui. On peut attraper avec les mains plus haut. Attrape les plus haut, les sangles. Voilà. Et tu soulages. Ah. Voilà. Tire un peu vers toi. Ça ne va plus du tout tirer là, maintenant. En fait, D'accord ah, Maintenant, on relâche. Ah, ça tire. Là, ça retire. Si ça tire un peu trop, admettons que ça tire un peu trop, ben on remonte un petit peu. Ah, Allez, on remonte vers le, le point d'attache. Voilà, admettons que ça tire un petit peu trop. Et si ça tire pas assez, on va vers le vers le bas. Donc c'est... C'est bien, c'est hein. vraiment c'est soulageant. Donc c'est simple et soulageant. Oui. mettre directement le sando accroché après la poignée de fenêtre. Donc voilà une possibilité. Alors voilà cette ceinture qui mesure 3 m75. 3 m75. Je vais y faire un nœud, donc je fais un cercle en quelque sorte, regarde que ce soit bien. C'est une ceinture, euh, style ceinture de judo ou de karaté. Je fais un nœud, j'attache. Assez fort. Voilà. Donc, euh, et c'est fait. Alors, à partir de là, je prends le sando, je l'accroche dessus. Et donc, voilà, je vais, me mettre, je vais me mettre sur le tapis. Je mets ça sous la nuque. Je les oreilles et je me baisse un petit peu jusqu'à ce que ça tire d'une manière confortable. Au début, il est conseillé de ne pas tirer fort. Ce n'est qu'au bout de quelques séances que l'on va trouver la traction confortable qui convient. Sur cette photo, on voit l'angle de 30 degrés entre la direction de la traction et le sol. Il s'agit d'un angle approximatif, on peut faire un petit peu plus ou un petit peu moins. L'essentiel, c'est que ça tienne bien au niveau de l'occiput, hein, que ça accroche bien au niveau de l'occiput. Donc, un angle supérieur facilite la, cette prise. D'autres photos qui montrent cette prise sur un angle différent. Cette technique, alterne des tractions douces et des relâchements, est appelée pompage. Elle est indiquée dans les douleurs et les arthroses, elle est très connue, mais pour avoir un résultat durable dans le temps, elle doit être faite quotidiennement, donc à domicile. Voilà comment on l'utilise. On descend pour que ça tire d'une manière un peu confortable. Alors on peut soit rester comme ça pendant 10 minutes, c'est déjà une possibilité, en respirant, se décontractant. De temps en temps, on soulage, mais c'est beaucoup mieux de le faire avec ce qu'on appelle la nage de salon. Alors, la nage de salon, ça se fait comme ça. 1. Je déplace le bassin vers la gauche. 2. Je plie la jambe droite. Le pied gauche, je le mets en flexion dorsale, je pousse avec le pied, je repose et je soulage un peu au niveau de la tête, comme ça, avec le bras gauche. Maintenant, je déplace le bassin vers la droite, je plie la jambe gauche, le pied droit, je le mets en flexion dorsale. Et je pousse stretching stretching du côté comme ça je repose j'attrape ici avec la main droite et je soulage je remets la traction si n'est pas suffisant je redescends un petit peu des fois ça se détend je redescends un petit peu je déplace à nouveau le bassin vers la gauche on peut effectuer cette nage de salon pendant les 10 minutes de traction ou rester tranquille à tourner la tête à droite et à gauche et de temps en temps tirer un petit peu sur euh, la sangle, ce qui est conseillé au départ. Au départ, ce n'est pas la peine de faire la nage de salon. C'est dans un deuxième temps que on peut effectuer cette nage de salon. Alors l'avantage, c'est que ça a les mêmes effets que la natation. C'est une activité physique aérobie sans la pesanteur, avec des mouvements rythmiques des quatre membres et du tronc. Il y a un effet de massage du dos entre le poids du corps et le sol. Et ça sollicite quasiment tous les muscles du corps, alternativement. Pierre Trucchi me dit que ça lui fait penser à une espèce de reptation dorsale. Oui, c'est bien un petit peu ça, quelque part. Mais c'est avant tout un exercice parfaitement adapté aux personnes souffrant de la colonne vertébrale. Après la traction, il faut attendre 5 minutes en position couchée sans traction pour que les choses se remettent un peu en place, notamment sur le plan circulatoire, avant de se relever lentement.